Je pas ma triste sur la fresco Même pendant l'expo C'était un mec qui pouvait donner à un étranger Je me sens triste et c'est haine Je pas ma triste sur la fresco Je ne peux retenir mes larmes derrière les glaces Même pendant l'expo c'était un mec qui pouvait donner à un étranger Je ressens tristesse et haine, les deux vont se mélanger On pouvait pas lui prendre son verre de l'ine malgré ce bête de style Toujours la tête dans les nuages avec un air de spleen Comme d'habitude on voulait des habits de luxe, des rails pour kiffer dans cette vie Les choses n'ont déjà plus la même saveur, le même prix On traînait à Mency et dans la matinée un on gratiné Le soir ça partage un petit grec, le petit c'est tatoué le Y je suis complètement vide derrière les quartiers bleus. Ils me disent je suis testé par les dieux. Je revois les flashs, et souvenirs à trois sur le.